Tu dis que les, parfois les, les, les chicanes de couple peuvent avoir du bon. Mais il faut savoir comment se chicaner, par exemple. Oui, je crois que. De, de... <rire> oui, c'est vrai. Euh, je crois qu'il a... il faut pas tomber dans, dans ce miroir aux alouettes qui consiste à dire qu'on euh, est toujours euh, ensemble et tout ira bien. Et c'est vraiment un drame si ça va pas. Donc autant les couples qui euh, se chicanent sans arrêt, ça, c'est toxique. Ah ben oui. Ça, ça fait mal. Et surtout qu'on a tendance à dire des mots qui vont blesser l'autre et on La fait violence verbale. Violence verbale et des fois elle est, elle est terrible et elle est quotidienne dans beaucoup de couples. Ça, ça doit t'effrayer. Oh. Ça, c'est effrayant, je trouve. Mais l'autre point qui est, qui est important, c'est de comprendre que parfois c'est normal aussi de ne pas être d'accord. Ah ben oui. Est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord Est-ce que des fois on a, écoute, regarde, les gaugers dans les cuisines. <rire> Mais je t'ai dit de mettre moins de sel. Bon, t'es d'accord, on chicane des fois comme ça, mais c'est pas malsain ça. Mmh. Donc il faut savoir aussi comprendre que je crois que de se chicaner, c'est de démontrer que euh, parfois on fait preuve de mauvaise foi. Mmh. Et la mauvaise foi, alors il y a beaucoup de gens qui me disent je suis pas d'accord avec ça, mais la mauvaise foi constitue un espace de liberté dans le couple. Alors des fois quand on se chicane et qu'on a un peu de mauvaise foi, mais non j'ai pas mis assez de sel, tu vois. eh bien ça, ça apporte un espace de liberté, ça fait du bien. Mmh. L'autre point, c'est que ça suffit, ça va faire maintenant avec la tyrannie de la perfection. Mmh. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette tyrannie du couple parfait. C'est-à-dire que, excuse-moi, je suis juste un être humain, on peut respirer Ah oui, pardon, <coughs> pardon, oui, c'est vrai. Tu vois ce que mmh. je veux dire C'est qu'à un moment donné où on, on, on regarde des livres, on, est, on, on regarde des films, on, on lit des On livres. regarde les coups parfaits sur Instagram. Non, on est toujours là-dessus. <rire> Mais alors, Instagram... C est, c est, fausses <rire> des fausses vies. Des fausses vies, c'est de la peinture. Oui. Non, non, non, on est comme tout le monde. Et c'est normal parfois de se dire... Euh, on aimerait dire, oui, oh, mon chéri, ma chérie, vraiment, c'est un vrai bonheur d'aller faire les courses pour toi ne t'inquiète pas je vais le faire je vais les pelleter la neige et non dans les faits c'est j'en ai ras le bol c'est la 125e course que je fais de l'année pour les magasiner j'en ai ras le bol il ya des moments où c'est vrai que on en dire je crois que on, on a besoin de, de renouer avec notre authenticité et de dire à l'autre je suis pas d'accord je suis pas content c'est comme ça ouais.